Donc on est au bout du pont. Voilà, enfin on n'y est plus, mais le pont commence là. Bizarre. C'est ici que commence mon aventure. Hier soir, après d'un élan de motivation, j'ai dépassé le point d'arrivée de quelques kilomètres, et je suis arrivé à Crua. Et aujourd'hui, je vais rouler jusqu'à Pertuis. Le soleil commence à taper plus fort que Serena Williams, dans une balle de tennis. J'ai des jolies traces de bronzage liées à mon équipement de sécurité. Je vous ferai quand même une petite photo à l'occasion, mais ça, c'est quand même rigolo. Donc là, je suis presque couché en arrière pour tenir debout que je roule je reçois des petites notifications comme quoi vous êtes de plus en plus nombreux à faire des dons pour les petits princes et c'est vraiment un moteur supplémentaire pour moi pour avancer sur la journée avec la chaleur, avec la fatigue, c'est pas tout le temps évident. Alors aujourd'hui beaucoup moins que hier niveau aventure humaine, en effet j'ai croisé très peu de gens, j'ai discuté avec à peu près personne, c'était un peu triste du coup, enfin, la partie rencontre de la précédente journée était vraiment très très intéressante quand on a l'occasion de parler avec des gens de tout en roulant, ben c'est quand même vachement plus agréable. Alors c'est même pas tant que le temps passe plus vite, hein, mais c'est vraiment juste euh, l'échange, en fait, quoi, qui, euh, qui est quand même un peu la clé de, de, du projet et puis la manière de concevoir la, la vie de manière générale. Un énorme merci à tous les gens qui ont participé au don. Donc merci Pauline, Marc, Julien, Maxime, Franck, Laurence, Anthony, Thomas et Adrien. Grâce à vous, des enfants malades pourront réaliser leurs rêves. J'en profite pour aussi remercier les sponsors et partenaires. Et je veux aussi faire un petit merci spécial pour les visiteurs d'Alsace qui continuent à me soutenir et à m'aider à distance. Et ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous les gars. Sur ce, ça va être là pour moi d'aller me coucher. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et à demain pour la suite des aventures.